Bonjour, euh, voilà, je me permettais de faire cette petite vidéo euh, parce que voilà, je voulais euh, témoigner rapidement, brièvement de l'atelier voilà, que, que j'ai pu faire. Euh, qui est euh, créer notre propre changement donc euh, c'est difficile pour moi de faire une vidéo mais je voulais vraiment partager euh, parce que euh, je viens de loin et il y a eu un avant et il y a eu un après et, et j'aimerais partager cela parce que voilà si quelqu'un en m'écoutant et en me voyant se, se reconnaît ou ben, voilà, qu'il puisse savoir que oui, il peut y arriver, il peut s'en sortir. En fait, voilà, moi j'ai rencontré Armel en séance individuelle euh, un vendredi 13. <rire> comme quoi, il y a des signes comme ça. Et, euh, et c'était vraiment, j'avais un mal-être profond et j'étais vraiment pas bien. Euh, j'ai vécu une vie assez difficile comme beaucoup de gens, mais euh, voilà... Et ça a duré pendant de nombreuses années. Donc, euh, j'ai vu des, des, des, des spécialistes, j'ai vu des psychiatres, j'ai vu des psychologues, j'ai vu, voilà, mais mal-être vraiment profond et, et, et qui ne et qui voulait pas s'en aller et qui était vraiment présent. Et quand j'ai rencontré Armel en, en séance individuelle, euh, donc, elle m'a parlé de cet atelier. Et, euh, et voilà je me suis dit allez il faut que je me lance et, et, et même si c'était difficile pour moi de me retrouver en groupe avec des personnes où je me disais bah voilà je vais être jugée. et en fait euh, je regrette pas une minute sincèrement je suis super heureuse parce que ça a été une expérience extraordinaire euh, le groupe tout s'est fait dans de la bienveillance dans beaucoup d'amour, beaucoup d'échanges je me suis reconnue dans beaucoup d'entre elles et, et voilà en fait c'est vraiment pour vous partager le fait que si vraiment vous êtes perdu, si vous ne savez pas où vous allez, si la vie est difficile pour vous, si vous avez envie de changer. C'est surtout ça parce que moi c'est ce que je voulais. Je voulais changer mais aussi bien au niveau professionnellement que ma façon d'être. Éviter en fait ce cercle vicieux que, que je subissais depuis des années et des années de mal-être en sortant d'un problème pour en rentrer en, dans un autre. Et, et vraiment euh, merci beaucoup Armel parce que grâce à cet atelier... J ai, j ai, voilà ça m'a apporté beaucoup beaucoup voilà le, le travail est en cours le changement est en cours et je le vois et je le sens au quotidien et voilà et je voulais vous partager cela voilà si, si vous vous reconnaissez ou si vous vous revoyez en moi mais ben peut-être que ça peut être l'occasion et le petit déclic qui va faire que voilà vous allez prendre votre vie en main et vous allez vous dire bon ben voilà je veux j'ai envie de changer et je vais y arriver et ça c'est sûr que vous allez y arriver parce que on a vraiment vraiment vraiment tous les outils pour y arriver et c'est clair c'est clair, Elle vous, on vous explique le pourquoi du comment et, et comment changer les choses et les choses se changent et vous le voyez de vos propres yeux donc voilà, Voilà. j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ça a été un peu difficile pour moi mais voilà, je voulais vraiment partager cela et puis voilà, merci à vous de m'avoir écoutée